Bon ben, bah, à toutes <rire> ouais je crois qu'on n'est pas super concentré là ouais ouais Alors, il faut qu'on arrive là. Là c'est celle là-bas là. là. C'est ça qui disait les marches Il faut aller là-bas là. Ouais, mais on va remonter un petit peu. Ça a l'air d'être par là. Sinon, il y a les toboggans mais ils sont pas roulables. hein Le là ici là. Euh... ah je sais pas hein je sais pas Allez. Allez. Ah. merci. Oh oh oh. oh, oh, oh. Ah, hein. bon ben. ah, je mal c'est ça le problème c'est que tu fais je peux y aller ou je peux pas y aller Yeah. <laughs> Ha, <laughs>